Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais continuer cette page de coloriage, la page de coloriage que j'avais commencé de ce livre euh, Fragile World de Kerby Rosanne. J'avais fait un petit résumé de la présentation du livre et de son auteur, je veux dire de son illustrateur, dans le précédent live, qui est aussi la précédente vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à suivre après ce live, euh, après euh, ce tutoriel, pardon, la première vidéo dans laquelle j'ai commencé la mise en couleur de l'eau et du pelage du jaguar de cette page. Aujourd'hui, je vais suivre euh, ce coloriage avec les mêmes crayons de couleur, c'est-à-dire les crayons de couleur Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Et si le temps me le permettra, j'interviendrai avec les polychromos. Alors j'avais déjà commencé, euh, j'avais fait un tutoriel avec, euh, je voulais euh, utiliser les art clips, ceci. mais euh, je l'ai euh, trouvé très très euh, sec et donc euh, c'est pour ça que j'ai renoncé euh, je veux dire j'ai voulu passer à ces, cra à, à ces crayons de couleur avec ces crayons de couleur j'ai réalisé cette euh, on va dire aquarelle cette peinture que j'ai que mis en cours dans ma formation colorier comme un pro donc pour ceux qui font partie de ma formation je viens d'ajouter ce cours avec ces crayons de couleur. mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ceci vous pouvez euh, utiliser euh, les abrèches Alors ça c'est une parenthèse alors pour revenir au thème de ce livre, euh, de ce tutoriel, pardon, ce sera du coloriage et j'insiste pour dire que le coloriage n'est pas une activité réservée uniquement pour les enfants parce que encore maintenant, j'entends je, je, des gens qui pensent que le coloriage est quelque chose de très banal et c'est juste du remplissage. Non, c'est un art à part entier et il a ses codes et ses techniques qu'il faut apprendre et exercer pour avoir un résultat digne d'un pro. Et en parlant de cela, comme je vous ai dit, j'ai une formation qui est réservé uniquement pour le coloriage, dans laquelle je vous apprends énormément de techniques pour rendre vos coloriages exceptionnels avec les couleurs qui vous parlent et qui vous inspirent. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc pendant ce, ce tutoriel, je vais essayer, euh, je vais essayer de vous euh, de, de simplifier au maximum les explications pour que même si vous êtes euh, novice, débutant que ça, soit, que ça ne soit pas compliqué pour vous. Euh, ce que vous allez apprendre dans ce tutoriel et celui qui a précédé, ce sont l'une des règles fondamentales pour colorier l'eau, etc. Donc vous pourrez euh, reproduire les mêmes techniques euh, dans vos propres coloriages, même si vous n'avez pas le même livre. Donc que vous soyez débutant ou intermédiaire j'espère que ce sujet va vous permettre de progresser en la matière. Il y aura plein de techniques et de, com euh, et de compétences à explorer pour améliorer et augmenter votre pot euh, potentiel artistique et surtout vous, euh, vous mettre, je veux dire, au coloriage euh, des, des animaux et surtout aussi de l'eau. Donc, je vous dis bienvenue pour toutes celles et ceux qui vont me rejoindre pour la première fois ici sur ma chaîne, que ce soit euh, pendant ce cours ou après, et pour une brève présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samira, la créatrice du blog de dessin, de peinture, d'art journal et de coloriage qui s'appelle arituto.com, dans lequel je poste mes tutoriels vidéo à ce sujet, ainsi que des cours très poussés pour les plus motivés et pour toutes celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur et acquérir de bonnes et de solides bases dans la matière qui lui plaît. Alors bienvenue aussi à mes abonnés, à mes chouchous, euh, vous m'avez manqué parce que bon, j'ai eu un, une petite période dans laquelle je me suis vraiment, euh, enfin j'ai eu, eu quelques, quelques empêchements, euh, mais j'ai eu aussi beaucoup de travail, des corrections, etc. Donc euh, je vous dis bienvenue à mes abonnés du blog et, euh, et ou de cette chaîne YouTube de Facebook et j'en profite pour vous remercier pour tous vos encouragements et pour votre soutien, surtout par la précédente vidéo. J'ai reçu beaucoup d'encouragement de, de votre part et de sympathie et c'est grâce à vous que j'ai voulu retenter l'expérience du live, mais malheureusement, j'avais acheté un adaptateur pour le micro, etc. Mais ça voilà, ça n'a pas donné ce que je voulais. Là, je, je teste un autre micro et c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre le risque de faire un live. Euh, je, je mets la, la vidéo en première. Vous aurez la partie chat. Je ne sais pas si je vais savoir l'activer ou pas. Je ne sais pas encore. Ce sera la première fois. Vous pouvez me laisser vos questions. Euh, des commentaires, etc. Donc ce ne sera pas un direct, je ne pourrai pas vous répondre en direct, mais je tiendrai note de vos questions, de, de si vous avez euh, des, des suggestions des suggestions, pardon, ou quoi que ce soit. Mais En tout cas, voilà, je tente et si le micro marche bien, à ce moment-là, je serai encouragée de faire un live avec ce micro. Donc j'espère que, que ce tutoriel ne sera ni interrompu par la technique ni par un autre. Euh, ni par autre chose, je veux dire, pardon. Donc, si c'est le cas, je le relancerai parce que je vais faire un, euh, comment on va dire ça, un enregistrement continu, je ne vais pas faire de coupure. Euh, c'est comme si j'étais en live, c'est juste pour tester mon matériel. Et je vous promets que si ça marche, euh, j'essaierai de voilà, de, de retenter un live euh, pour une prochaine fois. Donc, euh, alors, je vous promets, euh, d'autres tutoriels, bien entendu, pour vous apporter à ma façon un supplément de techniques et d'astuces dans ce domaine qui est le coloriage, qui est un art exceptionnel et qui non seulement nous apporte tant du point de vue artistique mais aussi psychologique et cela a été prouvé et confirmé par plusieurs études scientifiques. Alors, ce tutoriel va vous permettre soit d'apprendre ou de voir comment et quels sont les gestes et la technique euh, et les techniques que j'utilise pour colorier l'eau. Donc, n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire ou chat euh, s'il y aura, car comme je vous ai dit, je débute dans cette aventure euh, de première et de live. Donc, euh, surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez euh, ou à me laisser vos questions ou votre appréciation par mail. Alors, je, je vais commencer. Pour ce coloriage, je vais combiner, comme je vous ai dit, si le temps me le permettra, la technique à l'eau et la technique à sec. Donc ne soyez pas intimidés par l'aquarelle au crayon de couleur. Je vous rassure que ce n'est pas une technique compliquée. Euh, ne vous inquiétez surtout pas si vous n'avez pas euh, les mêmes crayons de couleur. Donc vous pouvez, euh, par exemple, si vous n'avez pas euh, le, le livre et que vous voulez reproduire exactement, euh, vous pouvez reproduire la même technique. Euh, dans un autre coloriage et si vous n'avez pas les, euh, euh, les crayons euh, que je vais vous présenter eh bien vous pouvez prendre des crayons aquarellables euh, du moment qu'ils soient moyens euh, pas, de, de, mmh. pas de mauvaise qualité mais quelque chose qui va vous donner quelque chose de, de satisfaisant alors je vais reprendre mes crayons je vais voir si je filme toujours si je n'ai pas été coupé on sait jamais donc, je vais placer ma page comme ça pour que vous voyez mieux. J'espère que l'image ne bouge pas trop. Donc, alors, j'ai déjà sélectionné les couleurs que j'avais utilisées la dernière fois. Donc, je vous ai dit concernant les grandes couleurs, ne vous bloquez surtout pas si vous n'avez pas les mêmes couleurs moi c'est à dire si vous n'avez pas les mêmes bleus ou quoi que ce soit vous pouvez trouver quelque chose qui est euh, qui est ressemblant les techniques que je vais vous apprendre pendant ce tutoriel peuvent s'appliquer à n'importe quel autre sujet qui traite de l'eau ou le jaguar. Donc si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Vous prenez des bleus qui ressemblent à ceux-ci et surtout, vous vous lancez. C'est surtout le plus important, c'est voilà de vous lancer et de ne pas procrastiner en disant que vous allez attendre d'avoir la même boîte de, de crayons de couleur ou alors les mêmes couleurs, etc. D'accord. Je reprends là où je m'étais arrêtée. Alors, pour l'instant, là, j'ai laissé quelques zones vides. Je reprends mes feuilles plastifiées. L'autre fois, je m'étais trompée d'emplacement de, Donc, je vais mettre des deux côtés. Donc, ce sont les feuilles pour faire du collage, etc. Pour du bricolage. Voilà, c'est juste pour me protéger. Le, le dessin euh, qui suit, pas celui du verso malheureusement, c'est ça le, je veux dire le seul défaut de ce livre c'est que les dessins sont recto verso, ça aurait été mieux si euh, le verso était uni comme ça ça nous permettra de conserver le dessin pour pouvoir le colorier euh, sur une autre page. Par contre si vous voyez que vous allez tâcher ou abîmer votre dessin, du verso vous pouvez toujours euh, en faire une photocopie, comme ça vous, euh, vous l'avez euh, pour une prochaine fois. Alors, je vais voir si l'image est bien encadrée. J'espère que ce micro euh, ne fait pas, je veux dire, ne fait pas défaut, je veux dire, il fonctionne bien. Donc on verra bien. Alors, j'ai pré euh, préparé mon pinceau, j'ai préparé mes crayons de couleur et je vais Continuer ce coloriage. Je pourrais ajouter d'autres couleurs, mais pour l'instant, je me limite à ce que j'ai pour déjà euh, terminer le coloriage de ce bel animal. Alors, je vais, comme je vous ai dit, quand on colorie, eh bien, on peut aller dans tous les sens. On n'est pas obligé de reproduire des mouvements euh, très, euh, très, euh, je veux dire, de, des mouvements très précis et euh, une pose de pigment très serrée. On peut aller dans tous les sens parce que de toute façon, on va humidifier. Le pigment et euh, on va extraire cette couleur euh, d'une manière plus fluide et euh, superposer par-dessus d'autres couleurs alors euh, c'était le 156 et je vais reprendre le 110 et je superpose par-dessus bien que je n'ai pas encore modifié le pigment laisser des zones blanches pour intervenir avec une autre couleur et pour avoir une jolie transition entre les deux couleurs. Alors, Je reprends cette couleur, euh, 156. Prends mon pinceau et je humidifie légèrement ici je préfère un pinceau un pinceau moyen plutôt qu'un plus fin ça nous permet de passer sur des grandes de grands espaces de ne pas dépasser pour ne pas mettre du bleu sur la robe du jaguar là je trace un sorte de contour et je fluidifie tout ça alors il faut retenir que quand on euh, colorie euh, l'eau ou euh, le sol on colorie toujours avec des mouvements horizontaux et euh, quand c'est euh, un objet euh, je veux dire vertical en longueur et eh bien on va le colorier avec des, des mouvements euh, verticaux surtout quand on va réaliser le reflet le reflet on va essayer d'aller comme ça dans des mouvements verticaux alors je vais prendre cette couleur j'ai dit on va alterner entre les bleus et les verts 171. J'en place un tout petit peu ici pour ne pas colorier sur la zone qui est humide pour ne pas déchirer la feuille. J'en place juste un tout petit peu pour donner un peu de, de reflet hein, de, de végétation sur l'eau. J'ai tendance à trop euh, humidifier euh, mon papier. En attendant que ça sèche je vais travailler un petit peu la robe de mon jaguar et pour cela je vais mettre un petit peu de jaune euh, ce tutoriel ne va pas être trop long je vais le je vais le couper en deux trois euh, je veux dire en deux trois parties euh, pour déjà tester mon micro et mon gsm etc et, euh, et pour que ça ne soit pas trop long non plus pour vous et j'essaierai de faire au plus vite la troisième partie donc là je place un tout petit peu de ce jaune que je vais ensuite humidifier euh, je mets un tout petit peu ici donc, on n'a pas d'image de référence, on a juste le dessin. Vous pouvez toujours vous inspirer euh, d'un vrai jaguar mais pour moi euh, je pense que ça pourrait vous bloquer dans votre euh, dans votre démarche parce que bon, il y a quand même euh, le entre, la différence entre la réalité et euh, le côté artistique, on a tendance à un petit peu à fausser les couleurs quand on quand on colorie euh, un animal, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs. Euh, ça peut ressembler à la couleur de la robe de tigre, mais euh, on ne peut pas reproduire à 100%, surtout pour les débutants. Donc, euh, moi, je vous conseille de vous inspirer légèrement et de ne pas trop focaliser votre attention là-dessus. jaune numéro 107 et celui-ci c'est le 109 je le place un tout petit peu ici je vous propose d'aller progressivement sinon si vous faites beaucoup de remplissage après une fois que vous allez passer par dessus avec de l'eau vous allez avoir énormément de pigments et pour corriger une zone que vous avez accentuée c'est un peu délicat donc allez-y progressivement dans les valeurs et au fur et à mesure vous accentuez vos couleurs. Donc si je n'avais pas euh, décidé d'enregistrer de, de, en continu, eh bien, pris, euh, et bien euh, j'aurais pris mon sèche-cheveux et j'aurais un petit peu séché euh, rapidement. Mais euh, j'essaie je, je, de ne pas vous embêter avec le bruit du, euh, du sèche-cheveux, donc euh, on va attendre que ça sèche naturellement et euh, ensuite je reviendrai, euh, je reviendrai ici par dessus euh, ce bleu pour rajouter encore un peu euh, de, de couleur ocre pour euh, reproduire le reflet de, du corps de l'animal ici, juste sur cette zone comme ici, comme j'ai fait ici alors je vais un petit peu rajouter cette couleur le 111 on a l'impression qu'il se ressemble, mais bon, celui-ci est beaucoup plus foncé que celui-ci. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que mon GSM puisse supporter la longueur de ce tutoriel. Alors... Euh je vais quand même humidifier un petit peu, juste pour avoir une petite quelques voilà, une petite idée de ce que ça va donner. Vous voyez, il y a certains pigments qui sont très très euh, riches euh, en intensité, euh, je veux dire, en couleur, en, en pigment Et euh, je veux dire, quelques crayons qui sont très riches en pigments, pardon d'autres euh, voilà qui sont je, je les trouve tous riches en pigments ces crayons franchement je suis euh, euh, très contente de, de les avoir bon je les ai achetés il y a quelques temps et j'ai jamais eu le temps de vous, de vous faire un tutoriel d'ailleurs je vais je vais ajouter un tutoriel euh, avec ces crayons de couleur euh, dans l'espace formation de coloris comme un pro donc, vous aurez encore d'autres cours concernant euh, l'écran de couleur aquarellables. Donc, c'est une formation que j'essaye de nourrir au fur et à mesure, à chaque mise à jour. Euh, voilà, vous aurez au fur et à mesure quelques cours euh, ajoutés. Euh, alors, je vais prendre cette couleur, couleur terre. C'est le 283. Et comme je vous ai dit, on peut placer. Attendez, je vais retirer un petit peu. Je vais éloigner voilà, la caméra parce que quand je fais vibrer la table, et eh bien j'ai l'impression que euh, le GSM vibre aussi. Donc voilà, je disais, on peut effectuer, euh, effectuer pardon, des mouvements euh, circulaires. Le plus important, c'est de déposer légèrement du pigment. On y va. Tout doucement, on n'a pas besoin. Il faut surtout pas appuyer. Donc vous allez ici, là où vous avez des zones noires, et eh bien vous essayez de camoufler ce noir avec ce brun pour ramener un peu de nuance à cette couleur et non pas laisser uniquement le noir s'imposer. Ici aussi, là où vous avez des taches, vous essayez un petit peu de disperser cette tache, mais d'une manière euh, euh, fluide. On va dire que le noir devient brun et puis au, au fur et à mesure, il devient ocre jusqu'à fondre dans le jaune de la robe du, euh, du jaguar. J'essaie de ne pas euh, en placer beaucoup je veux dire de pigments, parce que c'est un pigment qui est assez euh, fort et je ne veux pas qu'il s'impose non plus dans l'ensemble. légèrement. Vous voyez, il est assez contrasté. un peu de ce jaune juste pour un petit peu fluidifier mon on va dire mon brun voilà. Donc, il ne soit pas trop imposant ici parce que j'ai l'impression qu'il contrastait trop dans l'endroit ici voilà. on peut toujours prélever un peu de pigment directement de la mine, du crayon et la placer ici, le seul problème c'est que vous aurez quelque chose d'assez fort d'assez contrasté euh, tandis que si vous posez le pigment sur la feuille là vous allez l'étaler au maximum mais si vous le prenez euh, de, la, de, de la mine et que vous le posez ici vous êtes limité, c'est à dire vous aurez euh, une belle zone de couleur mais euh, voilà ce serait, ce serait beaucoup plus enrichissant avec euh, le pigment posé vous aurez euh, un pigment qui, qui, qui va s'étaler beaucoup plus alors, maintenant je vais prendre un peu de ce vert. alors c'est le 205 et je vais en mettre légèrement. Ici, autour de la feuille du lotus. Est vraiment très très léger. Et je vais repasser de nouveau ici, juste un petit peu pour bien travailler cette zone. Et pourquoi pas un peu ici. Alors, euh, je vais prendre cette fois-ci ce bleu qui est le 149. Et je vais euh, colorier entre ici, cette ouverture et je vais contourner la feuille, je peux dépasser à l'extérieur mais pas à l'intérieur, alors ici je peux, je n'ai pas pris le même bleu que j'avais utilisé ici, c'est exprès, juste pour créer de la nuance. N'est pas obligé d'utiliser le même bleu, il faut varier un petit peu les tons, et là je vais prendre ce bleu, euh, le 156, et je vais continuer. Quand on, fait, euh, quand on utilise des crayons aquarellables, c'est ça, en fait, il faut alterner. Euh, une fois, on colorie euh, une zone et puis on la laisse sécher. Entre-temps, on travaille une autre zone et on va comme ça progressivement. Mais euh, ce qui est agréable, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avec des crayons à sec. Je veux dire, des crayons de couleur à sec. Donc là, je pose juste un peu du pigment. Je veux dire, deux pigments. De ce pigment, regardez le problème avec la feuille, c'est que j'ai obtenu une démarcation, mais je pense qu'une fois que je vais humidifier, ça va partir. Enfin, c'est pas que je pense, je suis sûre. Voilà, c'est parti. Donc, je commence d'abord par la couleur la plus claire, et puis je remonte pour prendre un peu euh, de cette couleur que j'avais placée pour contourner euh, la silhouette de mon animal. Et là, ensuite je vais la glisser comme ça, je fais des mouvements de va et vient. Et ici aussi je fais la même chose je mélange le bleu au vert voilà. alors ici comme on a un peu euh, je veux dire de reflets de cette couleur d'abord je vais colorier euh, je veux dire le reflet de du corps hein, de l'animal d'abord je vais colorier avec un bleu foncé je vais prendre celui-ci je, je pourrais très bien utiliser un autre mais pour l'instant euh, je vais reprendre celui-ci et ensuite une fois que ce sera sec etc on peut de nouveau faire des retouches avec l'écran de couleur euh, à sec que ce soit les polychromos ou d'autres ou d'autres je veux dire mais pour l'instant je vais reprendre celui-ci le 149 et je vais en placer un tout petit peu ici je n'ai pas besoin d'appuyer c'est juste que je vais insister un tout petit peu ici un tout petit peu ici vous allez savoir pourquoi euh, vous allez savoir je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est que comme euh, L'illustrateur nous a déjà donné quelques indications, euh, c'est-à-dire que là, euh, c'est foncé, donc forcément c'est le reflet euh, du corps de l'animal. Donc le reflet, normalement, doit contenir euh, les couleurs euh, de la robe du, du jaguar. Alors, pour ne pas avoir uniquement que du brun, on va mélanger, je veux dire, des ogres, les ocres, etc. On va mélanger ces couleurs-ci. Euh, ou bleu et pour que ça soit euh, ça soit un petit peu brouillé mais en même temps que ça reflète, euh, le reflète ça reflète la réalité on va dire que ça ça suggère le reflet de l'animal voilà ce qu'on va superposer par dessus une couleur un peu plus foncée dans les ocres dans, dans les bruns Défi déjà cette couleur on peut repasser sur euh, ces blancs là qui représentent un petit peu la, la mousse enfin, on peut ensuite repasser par-dessus avec du stylo gel blanc vous allez voir ensuite on va retravailler ces ces, ces mousses je sais pas comment on peut appeler ça cette mousse pas évident de colorier et de parler en même temps, donc je dis de temps en temps quelques quelques bêtises, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Ouais. Je mélange les mots, la connexion entre mon cerveau et mes mains est de temps en temps perturbée car je vous, euh, car je, je vous parle et en même temps je colorie. Ce sont deux activités qui demandent beaucoup d'attention. Sachez que avec les crayons quelconques, que ce soit aquarellables ou des crayons ordinaires, plus on, on pratique, plus on va apprendre à mieux utiliser son matériel et comment l'adapter à certaines, certaines techniques. C'est pour ça qu'il vaut mieux pratiquer sur des petits formats, des petits coloriages, des petits dessins, je veux dire. Et une fois que vous avez maîtrisé la technique ou alors le, le matériel en question, eh bien vous pouvez vous aventurer dans des grands formats des illustrations aussi complexes si ça vous tente. peu de ce bras, là c'est encore un petit peu humide, ici aussi, un peu Alors, voilà, je repasse un peu ici sur les taches noires, je vais voir combien de temps je suis, ah oh oui, ça fait quand même 32 minutes que je filme, voilà, j'espère que c'est bien à que vous me voyez bien. alors Je vais prendre cette couleur orange Elle est déjà. 111 J'ai éteint mon WhatsApp pour ne pas être dérangé. je vous ai dit, ce papier ressemble au Bristol. Euh, pour moi, il n'est pas conçu pour absorber beaucoup d'eau. Je vous propose, si possible, de photocopier l'illustration et de l'exécuter sur du papier aquarelle si c'est possible, euh, soit euh, par impression, il y a moyen d'imprimer euh, euh, une feuille euh, d'aquarelle si elle n'est pas assez épaisse, euh, ou si euh, vous avez énormément de patience vous pouvez euh, prendre avec un papier calque euh, et euh, voilà reproduire le dessin et ensuite le reproduire sur du papier aquarelle et pratiquer, surtout pratiquer, et une fois que vous aurez, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien euh, maîtrisé l'outil ou la technique, ensuite euh, vous reviendrez vers euh, votre livre si jamais vous ne voulez pas euh, gâcher votre euh, dessin. Donc euh, avec un papier plus épais, on peut euh, apercevoir quelques aspérités du papier, mais cela ne gênera pas vraiment euh, je veux dire, euh, le, le rendu si vous essayez avec du papier aquarellable. La texture ou la dent du papier euh, pourrait euh, je veux dire, affecter la texture produite par l'application du crayon de couleur quand vous coloriez dessus, mais avec les crayons aquarellables ce problème est résolu par le fait que le pigment, une fois humidifié, se relâche et crée un film de couleur qui couvre les, euh, ces aspirités du papier, euh, je veux dire que grâce euh, au fait que vous avez humidifié ce pigment, il va pénétrer au mieux dans les dents du papier et vous n'aurez pas ce problème de, de petits points blancs qu'on a d'habitude avec le crayon à sec. Alors j'essaye de déborder un petit peu sur le noir. Et en dehors aussi. Je veux dire sur la partie euh, claire, pardon. Et euh, maintenant je vais prendre un peu de jaune. Juste pour créer une jolie transi transition entre l'ocre, euh, l'orange et le jaune. Je vais avoir une sorte de dégradé. Alors, si vous voyez vous avez mis beaucoup de pigment, vous pouvez très bien l'absorber avec un pinceau que vous allez nettoyer à l'eau claire et vous prenez vous repassez par dessus je veux dire la zone concernée et vous prélevez un petit peu de ce pigment pour éclaircir la zone ou tout simplement pour effacer on ne peut pas effacer le trait encorrelable mais on peut quand même affaiblir la zone de pigment. Vous n'avez pas besoin euh, aussi d'être précis. Donc vous pouvez faire des va-et-vient, vous pouvez faire des mouvements euh, rotatifs, euh, des mouvements circulaires. Je reprends de nouveau ce bleu, le 149, et je remplis quelques endroits ici, un tout petit peu de faille-vient. Et, et maintenant, je vais prendre cette couleur, euh, 283, et je vais essayer de reproduire le reflet du corps de mon animal. Alors, je ne colorie pas serré, j'espace un petit peu euh, mon, mes traits, si on veut dire. Euh, voilà, un tout petit peu, c'est juste pour poser un tout petit peu de ce pigment qui va être ensuite mélangé subtilement, très légèrement avec celui-ci. Je vais mettre quelques petites pointes de cette couleur, juste pour ramener un tout petit peu de luminosité. mon pinceau je vais déjà modifier un petit peu ce reflet voilà, j'essaie je pas j'essaie de ne pas trop étaler euh, ce reflet sur le bleu pour ne pas créer des verts comme j'ai ajouté cette couleur euh, c'est le 111 vous avez toutes les références des couleurs avec les noms, etc. sur la page euh, je veux dire, de l'article que j'ai rédigé à ce sujet, que je vous ai mis aussi dans la description de cette vidéo. Juste en dessous de, de cette vidéo, je veux dire. Alors l'idée est de ne pas... Euh, là j'ai dépassé hein, avec ce trait. Alors l'idée, voilà. Je vous ai dit, on sait effacer le crayon aquarellable facilement avec de l'eau. Alors l'idée est quand vous faites le reflet, vous avez euh, la terre de sienne, je veux dire le, le, le brun on va dire, avec quelques oranges et jaunes. Ne mettez pas de jaune ici, sinon vous allez avoir directement du vert. Alors l'idée est de reproduire. La, la couleur ici dans les zones qui sont foncées mais d'une manière très très subtile donc vous allez accentuer euh, cette zone vous allez mettre euh, on va dire le bras et une, une petite touche de, de la couleur orangée euh, juste pour avoir ce reflet lumineux qui voilà qui se trouve ici n'étalez pas euh, trop la couleur sur le bleu sinon vous allez vous retrouver avec d'autres verts des verts un petit peu euh, gris et, euh, et ça va peut-être gâcher un petit peu euh, cette jolie couleur que vous avez créé avec le bleu avec les différents bleus et verts Alors je vais reprendre ça maintenant pour ramener un peu de luminosité à cette eau c'est le 156 Sais pas pourquoi j'ai ces petits points comme ça, je sais pas. J'ai trop, euh, je ne pense pas avoir trop humidifié ici. Je ne sais pas. Alors, ici je n'avais pas humidifié, et comme je vous ai dit, on peut très bien reprendre un petit peu de pigment ici et le placer directement sur la zone. Concerné. enfin c'est déconseillé de le faire parce que vous abîmez un petit peu votre crayon malheureusement bah, pas tout à fait abîmé mais je veux dire vous, vous mouillez le bois etc c'est pas le top mais on peut utiliser cette technique de temps en temps si euh, voilà si on n'a pas vraiment de temps euh, je veux dire on peut pas attendre longtemps le temps que ça sèche etc parce que bon je, je n'aurais pas osé replacer je veux dire recolorier sur cette zone comme elle est un, un peu fragile avec, avec l'eau donc euh, il vaut mieux la laisser sécher à son aise plutôt que de commencer à chipoter et de, de faire un trou et puis après voilà après c'est difficile de rectifier tout ça donc voilà alors je vais accentuer maintenant cette zone alors ce que je fais je colorie avec des mouvements euh, rotatifs on peut aussi colorier avec euh, des, des, euh, des lignes euh, droites mais ce qu'il faut c'est que euh, il faut aller dans des euh, mouvements comme ça en forme de vague et c'est ce qui va vous faire ressortir un petit peu le volume. Voilà, une fois que vous prolongez votre trait, une fois vous le raccourcissez. Voilà. C'est pareil aussi avec le pinceau. De temps en temps... Voilà, vous montez vous descendez avec votre avec la pointe de votre pinceau c'est surtout bien accentuer le bord hein, je veux dire le contour de la silhouette de votre animal je vais voir si mon cher ça ne s'est pas, pas arrêté entre temps non il ne s'est pas arrêté 45 minutes, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc euh, je vais juste ajouter un peu de bleu ici. Non, je vais alors garder les mêmes couleurs. Je vais prendre un autre bleu, mais je ne veux pas vous compliquer la tâche, donc on va rester dans les mêmes couleurs. Vous voyez comment je colorie c'est vraiment du, du n'importe quoi mais c'est pas grave puisque nous allons mouiller le pigment et donc euh, voilà on aura un film de couleur qui va nous couvrir cette zone enfin, ici c'est encore humide ici aussi c'est encore humide alors pour l'instant on fait du remplissage c'est une première, deuxième couche si on veut, et puis au fur et à mesure on va retravailler par dessus mais à ce moment là vous pouvez euh, comme je vous ai dit, rajouter des crayons de couleur euh, à sec et là vous rentrez dans les détails etc, vous pouvez aussi intervenir avec du feutre euh, si vous voulez encore accentuer certaines zones euh couleur Alors, c'était le 110 et là, c'est le 156. Je vais en mettre juste un tout petit peu pour rajouter un peu de reflet de cette couleur. Alors, le, le, le plus important, c'est d'enrichir de, votre eau. L'eau, même si euh, des fois, on va dire, l'eau de mer est bleue, elle n'est pas tout à fait bleue. Elle est dans, dans des tons de bleu foncé, bleu clair. Il euh, y a aussi du vert. Donc voilà, il faut un petit peu diversifier euh, la couleur de l'eau pour avoir quelque chose de, de joli et non pas de monotone. fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous allez moduler les couches que vous allez placer et euh, voilà, vous allez interpeller, euh, interpréter pardon votre image en fonction de votre sensibilité, de votre imagination, euh, c'est ce qui diffère une mise en couleur d'un coloriste à l'autre, même si le dessin est, est identique. Ce dessin-là, par exemple, moi je vais le représenter comme ça, un autre artiste va le représenter d'une manière... Euh, tout à fait différentes, avec d'autres couleurs, etc. C'est grâce à, à ce choix, à nos choix de couleurs, que nous arrivons à personnaliser le dessin et en faire une œuvre unique. Et c'est ça euh, le, la magie du crayon de couleur. Comme je vous ai dit, quand, quand on va euh, colorier le. L'eau, on va effectuer des mouvements, je veux dire, des, des mouvements dans le sens horizontal. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces points. Une fois que ça va sécher, peut-être ça va partir. Donc voilà, on reste un petit peu dans les mêmes mouvements. Non, je vais prendre un bleu légèrement plus foncé celui-ci qui est le 151 et je vais juste un tout petit peu accentuer ici un peu ici Il est ici Voilà hum. Une Grosse couteau ça va me casser un petit peu euh, cette monotonie hein, de, des bleus que j'ai utilisés. et je reste pas uniquement que dans le contour j'essaye aussi de l'intégrer un petit peu vers l'extérieur dans cette zone et ensuite je vais repasser par dessus avec un de ces bleus pour juste un petit peu casser cette, cette intensité, je veux dire cette ce contraste qui s'est créé entre les couleurs voilà c'est juste pour enrichir un petit peu cette zone de bleu de variation de bleu voilà. Vous alternez de temps en temps comme ça entre les bleus. Inquiétez pas si vous repassez sur, ces, euh, sur cette mousse. On, on va revenir par dessus, peut-être avec du stylo gel. Et, euh, et ça va on va créer quelques contrastes juste pour euh, mieux représenter cette mousse. Là, j'avais oublié cette zone. Voilà. Alors ici, je vais laisser un peu clair. Ici, ça va s'accentuer un petit peu au fur et à mesure. Et comme ça on va euh, créer euh, euh, une sorte d'orientation de lumière mais, euh, mais voilà donc euh, je pense que la lumière elle est euh, plus euh, pardon. Oh. Voilà. donc la, la lumière est par dessus donc on aura cette zone qui sera un petit peu foncée et ici un peu plus claire. on peut très bien euh, commencer à colorier ici juste pour avoir une petite idée de ce que ça va nous donner et on va placer un tout petit peu de ce bleu, le temps que cette partie sèche. Donc vous voyez, c'est pas bon d'humidifier le pigment directement. Euh, je veux dire d'humidifier, euh, d'aller directement humidifier, euh, prélever le pigment de la mine, parce qu'après on obtient des... Euh, des, des, voilà du, du pigment concentré c'est pas terrible donc, vous voyez. donc le temps que, que, que la pointe sèche ça prend beaucoup plus de temps que le papier donc voilà la prochaine fois ne faites pas euh, ça mais moi c'était juste pour aller euh, plus vite mais apparemment ce n'était pas une bonne idée. soit plus ergonomique pour vous je vous conseille de tourner la feuille mais pour vous pour ne pas vous donner le torticolis donc je vais garder la feuille comme ça mais ce n'est pas évident normalement il faut tourner la page pour que ça soit plus pratique donc, on fait des mouvements circulaires juste pour bien on va dire mélanger malaxer comme vous voulez surtout mélanger les couleurs entre elles et avec de l'eau avec l'eau je veux dire que je viens de poser grâce à mon pinceau donc on crée un sorte de léger dégradé ça va nous donner euh, une idée s'il faut accentuer ici etc donc commencez toujours par des couleurs légèrement foncées ici vers euh, le contour du, euh, du corps de, de notre animal et au fur et à mesure vous allez euh, accentuer, euh, rajouter d'autres couleurs, des couleurs adjacentes etc mais vous aurez déjà une idée des couleurs que vous allez utiliser donc voilà, ça fait un peu mieux ressortir euh, l'animal. On a déjà une idée de ce que ça va nous donner et, euh, et de voilà, des couleurs qu'on qu va ajouter ici. Alors, euh, on peut très bien encore euh, continuer ici. D'ailleurs, je vais le faire. Alors, le 110. Une jolie couleur. Le 110. J'espère vraiment que les micros euh, enregistrent bien et que vous n'avez pas des bruits de fond, etc. Comme l'autre fois, moi, je n'entendais pas ça. Si ça marche, je serais encouragée à vous faire des, des lives, pourquoi pas. Dites-moi aussi en commentaire si ce style, ce genre de tutoriel vous plaît, c'est-à-dire euh, voilà euh, un tutoriel en continu, euh, sans coupure, euh, et puis avec euh, des, des conseils, etc., dans le domaine du coloriage. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je vous fasse des tutoriels dans l'art journal, etc., parce que c'est aussi euh, un domaine que je maîtrise et que j'aime bien, que j'aime beaucoup surtout, l'art euh, journal. Donc, euh, dites-le-moi en commentaire, euh, dites-moi ce que vous en pensez, si la vidéo vous plaît, etc. Moi, j'adore vous lire, j'essaye je, je, aussi de vous répondre plus vite. Je réponds euh, euh, déjà euh, à pas mal de mails, j'en reçois énormément. Ce n'est pas évident d'être, euh, je veux dire, euh, rapide en réponse, parce que je réponds personnellement, je, je ne délègue pas ce genre de, de choses. Et, et donc voilà, je serais vraiment ravie d'avoir votre feedback alors je vais passer un peu de verre juste pour faire un petit rappel et je m'arrêterai là puisque ma page est assez je veux dire assez chargée d'eau et j'ai pas envie de de faire des trous faire des petits ce serait un peu dommage Donc voilà, je vais euh, m'arrêter là. Je vais voir ce que ça a donné. Ok. Je n'ai pas trop glissé ma page vers le haut. Ok. Alors, j'espère que vous avez euh, apprécié ce tutoriel. Bah, déjà, je vais voir si ça... Non, ça va. Ça ne m'a pas taché. Euh... Donc, c'est pas mal. Le papier, il est assez euh, résistant. Même s'il n'est pas très euh, épais, euh, il a quand même... Euh, Supporter les, euh, la surcharge d'eau que je lui ai euh, posée. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Euh, euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Si c'est. Euh, voilà, si vous me regardez à cette heure-ci, euh, une bonne soirée. Euh, je vous remercie d'être passé, Ça m'a fait super plaisir euh, de vous faire ce tutoriel. Donc, euh, comme je vous ai dit, euh, laissez-moi en commentaire euh, euh, vos appréciations, votre appréciation, votre, votre impression. Euh, je me ferai un plaisir de vous lire. Et euh, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Euh, J'essaierai de vous poster la suite la semaine prochaine. Euh, au plus vite pour euh, terminer ce coloriage et, euh, et commencer pourquoi pas une autre page vous me direz si euh, il y a d'autres pages qui vous intéressent dans ce livre donc sur ce je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné cette euh, vidéo, euh, n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de coloriage euh, gratuit, je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo, ça va vous permettre d'avoir euh, 1h20, euh, 25 de cours gratuits concernant le coloriage d'un mandala, mais ce n'est pas le sujet le plus important, c'est la technique que je vous apprends avec des, des stylos gel et j'ai eu énormément de retours très, très positifs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, euh, qui connaissaient pas le potentiel de ce, de, de ce matériel. Euh, vous aurez aussi un, un e-book dans lequel je vous explique, je vous oriente vers euh, les, le matériel qu'il faut pour euh, débuter dans le coloriage euh, si vous êtes par contre intéressé par le dessin vous avez aussi le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans lequel je vous offre le kit de dessin avec aussi un cours et des ebooks gratuits et, des, et sans une, une image de votre résolution pour vous inspirer dans vos prochains dessins quant à moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser votre feedback et surtout à me mettre un pouce j'aime ça va aider ma, ma vidéo à être vue par d'autres euh, par d'autres euh, personnes et ça m'aide aussi à, à donner des indications à, à YouTube comme quoi cette vidéo est intéressante et ça m'aide aussi, vous allez contribuer aussi à mieux faire connaître ma chaîne, bien que je ne suis pas YouTubeuse, mais pour moi c'est quand même important de faire connaître ma chaîne et de, de vous produire davantage de vidéos parce que c'est encourageant quand on est, euh, euh, voilà, quand, quand on a des commentaires, des encouragements, des pouces j'aime, etc. Eh bien, ça nous donne envie de vous produire encore plus de vidéos parce que ce n'est pas évident. C'est tout un travail, c'est énormément de, de travail, de voilà de préparation, etc. Mais c'est avec un grand plaisir et de, euh, et de bon cœur. Je vous, euh, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de nouveau d'être passé. Et euh, voilà, je vous dis euh, à bientôt. Au revoir.